Commercialiser le logiciel libre Les utilisateurs de logiciels libres ont des besoins auxquels des fournisseurs peuvent répondre par une offre de services commerciaux. Les services commerciaux sont Formation Hébergement Soutien technique Conseil Développement sur mesure Personnalisation Recrutement Et des Acaton Construire la marque est un aspect important de la réussite d'un logiciel libre. Les avantages de libérer son code sont Réduire les coûts de développement par la mutualisation Attirer les talents et les expertises de points Et bénéficier des contributions de la communauté Les nouveaux défis sont Communiquer plus et animer une communauté Documenter les processus de contribution besoin de faire plus de pédagogie.